Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique eh Bien Parce que je vais accompagner les femmes sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et le plan énergétique. Pour cela j'ai différentes casquettes, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2009, je suis également praticienne Reiki et je me suis formée dans d'autres outils, dans une approche plutôt comportementale avec la méthode ACT euh, et aussi des outils euh, plus, plus énergétique, on va dire, plus dans la, le plan émotionnel. Donc on a le FT, mais aussi la radiesthésie. Je me suis également formée dans tout ce qui était vie antérieure, donc avec la libération karmique. Si d'ores et déjà cette approche thérapeutique vous parle, si vous ressentez au fond de vous un mal-être, vous avez du mal à identifier la racine, sachez que je peux vous aider à trouver cette racine, à vous libérer en profondeur de cette racine pour pouvoir faire la paix avec votre corps et la nourriture. Si c'est votre cas, si vous pensez que c'est le bon moment pour vous de travailler là-dessus, eh bien je vous invite à demander votre appel Libération. C'est un appel de 30 minutes offert. Vous avez un questionnaire à remplir. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et je prends contact ensuite avec vous pour qu'on puisse donc réaliser cet appel. Je... Du coup, vous invitez à, à me raconter ce qui se passe, quelle est votre problématique du moment. Et puis, on verra ensemble eh bien si je suis la bonne personne pour vous aider et euh, quels services, quelles prestations eh bien je peux vous proposer, celle qui soit la plus adaptée à votre besoin du moment. Avant même de parler du sujet de notre vidéo qui va être consacrée à euh, donc la nourriture, à faire la paix avec la nourriture, donc avec euh, euh, trois conseils. Ça va être rapide, mais trois conseils qui sont vraiment euh, quand on est dans cette recherche. Donc avant de parler de tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous allez ainsi pouvoir recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne. Donc le titre de notre vidéo aujourd'hui, c'est « Comment faire la paix avec la nourriture ?» Pour revivre, tout simplement, parce que très souvent, les femmes que j'accompagne, euh, elles me disent que bah, finalement, ça les empêche, hein, cette guerre de, de nourriture, ça les empêche d'être épanouies, d'être heureuses, ça les empêche de faire plein de choses. Et elles se rendent compte que finalement, la nourriture n'était pas la problématique, n'était pas une fin en soi et que euh, c'était vraiment primordial, important pour elles d'être épanouies. La première chose à faire pour faire la paix avec la nourriture, c'est, ça va paraître un peu bête, mais c'est vraiment la base pour le coup, c'est vraiment comprendre, tout simplement comprendre pourquoi est-ce que vous étiez en guerre. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce processus Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, eh bien vous étiez en guerre, vous ne supportiez plus la nourriture, c'est une forme de culpabilité, de frustration, mais qu'est-ce qui vous a mis là-dedans Ça peut être des régimes à outrance, mais très souvent aussi, ça peut être une image corporelle qui est... Euh, négative, euh, Donc il y a plein de raisons, ça peut être des traumatismes dans l'enfance qui ne sont pas guéris, donc il peut y avoir toutes sortes de raisons, plusieurs aussi très souvent, mais je vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection chez vous, à réfléchir vraiment d'où est-ce que ça a commencé tout ça, à faire le comme si vous aviez une machine à remonter le temps dans votre vie, à voir vraiment toutes les choses qui ont contribué au fait que Maintenant, à l'instant T, vous êtes en guerre avec euh, votre nourriture. Donc ça, c'est la première étape, c'est pouvoir comprendre d'où ça vient. Parce qu'encore une fois, plus vous allez comprendre d'où ça vient, plus vous pourrez y apporter des solutions adaptées à chaque cause. La deuxième chose à faire, c'est... Trouvez le vrai problème à votre sentiment de mal-être. Parce que je sais que très souvent, vous avez toutes un mal-être. Et de toute façon, on en a tous. Mais on a tous nos moyens euh, d'y répondre euh, plus ou moins justement. Euh, si vous, effectivement, c'est à travers la nourriture, que ce soit par un trouble du comportement alimentaire, des compulsions de la boulimie, ou tout simplement de l'hypercontrôle, de l'obsession alimentaire, la peur de grossir, etc. Si euh, pour vous, ça se manifeste de cette façon, sachez que le mal-être se situe ailleurs, c'est-à-dire que la racine de votre mallette se situe ailleurs, dans parfois une, une chose très ancienne, mais peut-être juste une chose, mais qui, de fil en aiguille, avec l'effet domino, a euh, déclenché tout le reste, a déclenché cette image corporelle, a déclenché du coup cette entrée le cycle des régimes, a déclenché du coup cette frustration alimentaire, etc. etc. Donc maintenant vous avez essayé de, de, de voir toutes les causes possibles, de, de, de voir tout ce qui a pu euh, finalement... Euh, exacerber ce problème cette guerre et eh bien je vous invite à, à aller trouver la, le vrai problème la, le, le vraiment la racine donc remonter très très loin dans votre vie pour vraiment voir le, le point névralgique en fait euh, de cette euh, guerre avec la nourriture et la troisième chose donc une fois qu'on a fait tout ça qu'on est en train de faire ce travail de guérison de, de guérison pardon de libération en profondeur hein, donc encore une fois en profondeur c'est donc sur tous les plans euh, la troisième chose, ça va être de euh, redonner, en fait, réapproprier ses euh, fonctions euh, à la nourriture, donc ces fonctions normales, c'est-à-dire euh, ces fonctions donc euh, d'énergie, puisque la nourriture, elle nous apporte de l'énergie, nous permet de vivre, hein, tout simplement. Elle nous maintient en vie, donc pourquoi est-ce qu'on est en guerre contre le fait qu'on soit en vie Finalement, on peut se poser la question. Euh, mais aussi les besoins de plaisir, parce que la nourriture nous apporte du plaisir et c'est normal et on en a besoin, donc ça il ne faut pas le nier. Elle peut aussi nous apporter de l'amour, la fameuse Madeleine de Proust, euh, à travers la nourriture et donc à travers les souvenirs qu'on peut euh, avoir qui sont associés à un aliment en particulier. Et eh bien c'est aussi une forme d'amour, le fait aussi de, de s'octroyer une pause, c'est une forme d'amour qu'on se donne à soi-même. On aurait pu utiliser une autre façon, mais la nourriture peut aussi le faire après. La fréquence, c'est à vous de le déterminer en fonction de qui vous êtes, de vos valeurs et de votre échelle de contrôle. Ça, c'est encore un autre débat. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans les accompagnements privés. Donc, vraiment pouvoir redonner ces fonctions normales. Je le répète, elles sont normales, ces fonctions, je viens de citer. Les redonner à la nourriture. La nourriture n'est pas votre mal-être. C'est une conséquence. La perception que vous avez de la nourriture est la conséquence d'un mal-être qui se trouve ailleurs. Donc... Maintenant que vous avez trouvé ce qui se trouve ailleurs, maintenant on regarde la nourriture, vous lui redonnez ses fonctions normales. Elle vous fait du bien, la nourriture. Elle est là pour vous faire du bien. Ce n'est pas elle le mal-être, ce n'est pas elle le problème, en fait. Changer de, de perception et de focus, c'est ça que je vous invite à faire. Euh, donc, encore une fois, pour vous aider à faire ça... C'est important de pouvoir reprendre les rênes, en fait, sortir de ce pilote automatique. Alors pour ça, il y a plein d'outils. Hein. Vous regarderez les autres vidéos sur la chaîne qui sont consacrées, notamment la pleine conscience, hein, qui va vous aider à être dans l'instant présent, dans votre corps, renouer le dialogue avec votre corps. Mais pour vraiment, dans cet esprit de sortir du pilote automatique, de sortir aussi des croyances du mental tout simplement pour retrouver une harmonie entre les trois, entre la tête, entre votre corps et votre cœur aussi. Donc vraiment pouvoir faire cohabiter les trois, que cette harmonie ce soit aussi... Euh, celle que vous avez décidé, c'est votre propre définition de l'harmonie. On a tous et toutes une harmonie différente. Euh, la définition peut-être générale qu'on pourrait en donner, c'est que euh, c'est euh, une façon de faire qui nous rend heureuses et avec laquelle on se sent aligné avec son âme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des pistes de travail et de réflexion sur vous-même. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire vos retours sur cette vidéo dans les commentaires. Et puis à partager et liker la vidéo, ça m'aidera à la rendre plus visible sur internet et donc à faire connaître mon travail à d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore. Voilà, je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut